A ah, un coup fort à la tête, bien sûr, de la matraque télescopique. Je me suis cassé des côtes suite à la chute de la voiture et... Euh, je suis diabétique, alors il faudra me donner du sucre en prison. <rire> bah, je me sentais bien jusqu'ici, mais au cas où, on sait jamais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a Dites-moi tout, j'ai fini. Je sais pas, je sais pas. Il rend, il mais attends, il va venir sur moi là. Il s'est mute ou pas Ouais il est mute, il est mute. Ah du coup il va venir m'interroger moi non Ah ouais, ouais normalement Si tu. si t'es pas sûr d'une question tu me dis je te réponds. Ok ok <coughs> mais pourquoi il pas Ah non Euh 29 juste euh C'est en train de partir là t'inquiète. Hein ah, ils, il ils, ils ont ouvert Ah oui, ouais mais non ouais. Je crois que je vais me faire assassiner dans ma cellule là. Ok je dois le suivre J'arrive, t'inquiète pas, je vais pas te laisser. Franck oui. Vas-y, rentrez là. C'est bon, je peux te parler là ou pas euh, taré, taré. Je suis en tarif. Je peux marcher un peu ou pas Pardon Est-ce qu'il y a on un peut mec qui s'appelle Shadow Il est venu te voir. C'est merci. C'est pas un mec, c'est pas l'avocat Non, non, il est tout noir, genre c'est un mec. C'est comment Lui aussi, vous attaquez avec un couteau tu sais que... Oui lui aussi. Il... aussi. Celui-là est -ce genre, genre, il, a, oui. il a voulu me faire le moral il m'a dit wiki... Lui dit, bon l'autre là-bas c'est de descendre là, de s'en occuper. <rire> Parce qu'il est en train de me comprendre un con là, en train de me dire <rire> oh, que c'est pour sa consommation personnelle met son personnel, et il comprend un Nito. Donc... Ensuite il m'a dit... Ensuite 34, vous l'avez vu ou pas Ensuite il m'a vu... Il a vu... Il m'a dit il est parti où Fin il il de service il ou il est, il est en haut Il m'a dit va dans. Tu pas vois pas la cellule là-bas okay. avec un circuit Il me dit. Demandez-lui de vous occuper de l'eau. Je lui On dit c'est confortable, confortable ou pas. Oui je lui ai dit. Et lui, vous avez chopé ça. quelque chose sur lui hein Il est juste venu nous attaquer au coup. Tu dis que t'as entendu ça. Vous pouvez reculer s'il vous plaît monsieur Ouais mais après je lui ai dit que c'est des. D'accord. Bon ça fait. Ce soir ça fait trop longtemps en fait qu'on se voit là d'après ce que j'apprends, vous avez euh, mmh. voulu agresser mes agents avec un couteau. J'ai voulu protéger mon fils, oui. Contre des agents. Contre des agents qui m'a traité, vous avez bien vu là, il l'a matraqué dans sa cellule. C'est pas une preuve ça non non non dans la cellule dans la cellule vous étiez dans la cellule tout à l'heure. <rire> J'ai vu là il y a des vitres. Hein. Vous étiez dans la cellule tout à l'heure Non, j'étais à l'extérieur. J'étais à l'extérieur okay. -le quand vu. vous avez voulu agresser mes agents. Eh oui parce qu'ils agressé déjà mon fils. Non non non non. Et non, les non, petits agents là dans votre dos vous croyez que peut-être que vous vous êtes bien peut-être que vous êtes un homme bien un flic fidèle mais vous croyez pas que le ripour, les ripous là qui traînent dans votre putain de commissariat vous croyez pas ils tapent les gens là gratuitement. <rire> Alors je vais mais vous expliquer juste un petit. Moi il m'a tapé il m'a tapé. frère. Ne serait-ce que s'ils prennent un stylo <rire> pour écrire sur un mur, c'est que c'est moi qui mais non, mais leur ai dit. Et bah, vous moi, êtes le chef des coucher. ripoux. Euh, non, non, non. Vous savez comment je réagis, moi mm -hmm. J'agis selon ah, la personne qui est en face de moi. Si la, ah, la personne en face de moi oui. me prend pour un guignol, je deviens plus qu'un guignol. Et j'ai pas toi, que ça à foutre, manga, t'as vu mon âge Ah. C'est pas parce que vous avez des cheveux blancs, sérieusement, que euh, pff, ce soir, ça va m'empêcher de dormir. Donc, euh, je, je vais vous dire un truc. Hein, et j'espère que vous allez bien l'intégrer. Hein. La prochaine fois que vous essayez d'agresser l'un de mes agents, ouais. je lui demande de faire feu sur vous. D'accord. On est d'accord D'accord. On s'est compris, compris, monsieur. Vous voulez partir de la ville dans un cercueil Oh, j'ai pas besoin de partir dans un cercueil. Je vais pas partir du tout. Je vous pose une question. Est-ce que vous voulez quitter cette ville dans un cercueil Et vous avez bien entendu la réponse. Ah, il l'a dit. Moi, la question. Non, je vous ai posé une question. Vous, vous me. J'ai dit non. Moi... Parce que je vais pas non. bouger. Voilà. Donc c'est la dernière fois que vous agressiez l'un de mes agents. La prochaine fois que j'entends, là par contre, euh, ce sera pas la même. D'accord. Mais entre vous et moi, hein, vous devriez surveiller vos agents là. Ça dégrade l'image du. Ah non, ça dégrade rien du tout. Non. On oh, nous prend pour des cons. Bien bien que... C'est quoi, oh quoi son nom C'est quoi son nom sais pas c'est quoi son nom. J'ai envie de le trash-talking. <rire> ah ouais. Je fais flotte et tout quand les mecs ils partent. Moi je fais des pompes. Des abdos. Mais t'es où Dans la cellule à ta droite. C'est à fait. Hein. Ma grande ou à ma gauche Mais est il où est où, où y a notre avocat, avocat tu vois Il est juste, bah justement il est derrière. Enfin il est caché par ta cellule mais moi je le vois. Attends, es. Mais t'es là où il y a le cercueil ou à, à gauche du cercueil. Je crois que je vois des gens. Euh. Je je vais vous laisser ah ouais, mais t'es pas dans... changé ah, dessus J'ai parti changer vois. et puis on pourra faire ça juste avant ah, je te vois. Ah oui moi je te vois, moi je te vois. Ah mec, tu peux t'échapper Ah là voilà. Je te laisse présenter, j'ai le... quelqu'un qui m'appelle derrière un MS. Ah, okay. Il a une voix comment euh, Lee Ah bah il. là. Dis-lui, dis-lui que t'as reçu des menaces de mort par le commandant. Monsieur Lee Monsieur Lee